Alors pourquoi le coaching pour adolescents Le coaching est une pratique qui consiste à accompagner les individus en vue de la réalisation de leurs objectifs. Pour cela, la mise en place de plans d'action et d'outils vise à leur autonomisation à la fois sur l'objectif précis du coaching, mais plus généralement pour la poursuite d'autres objectifs. Dans le cadre de l'adolescence, qui est un moment tout particulier de la vie, plein de vie, d'énergie et de rêves, euh, il s'agit donc de leur donner les outils afin de se réaliser et approcher du bonheur. À très bientôt